ג'וד מorgen אל יידן. לישיש קושדנ"ו ללו נישמה תברא מזחיי בן ישראל. ופנינו דבורא בדיסתר מוריס משה בן סולטנה ומשה מיכאל בן בחלה רחל. שיבוש תכ"ו ובו שידידין. הפרשנ"ו תי"מ ישנה. נ contact את 5 דקות. תרננו נוזים יום שקרתיים מובח. בירקת זה י"מ ישנה גמגל. אנמיידין אלה אלパート צופ פנימ ימ אחותם אז אלפי ישיש י"מ אני מגופו ובקלב. אנמיידין אלה אז שד זה נגשו. ו'הפילור ראוهو בו. On s'adresse dans l'anglais à savoir à partir de quand peut-on déclarer qu'une personne est réellement morte pour pouvoir témoigner qu'elle est morte. Bien évidemment, si on sait qu'elle a pris une balle dans la tête et qu'on reconnaît son corps entièrement, alors il n'y a pas de problème, on sait que c'est lui qui est mort. Mais il y a toutes tout sortes de situations, Alors, il a brûlé, on peut reconnaître qu'une partie de son visage, qu'une partie de lui. on peut reconnaître son pantalon, ce jour-là il portait un, un pantalon avec une tache de gras, euh, de noir, de voiture, sur. Euh, sur... est-ce qu'on peut qu'on qu témoigner sur lui C'est la question. D'accord Il y a des grandes souliottes dans la, dans la, dans la, dans la dans Gema, on va étudier ça, c'est des sujets de la très compliqués, toutes sortes de situations très tristes dans la la. les shootings. Les responsables des postes qui me parlent longuement de toutes sortes de situations, à partir de quand peut-on permettre, ou pas, une femme, comprenez la, la complexité de la, de la scène quoi, d'un côté la pauvre, la femme ça fait 12 ans qu'elle attend, 14 ans, 16, d'un autre côté, on n'a pas les quels nécessaires. Il faut savoir qu'en en, guise en, d'introduction, en, en quoi, il y avait une histoire, genre, je, je, je, je vais essayer d'exercer pour apporter plus dans les détails, mais en tout cas, il y avait une histoire phénoménale avec Hervé de Chiv, où il y avait euh, pendant la guerre de Kipour, si je ne me trompe pas, où, euh, il y avait eu, on était certain qu'il y avait une personne qui était morte, et Raveh Nashi, elle avait dit que selon la lacha, il n'était pas mort. Et il y avait ensuite, je ne sais plus, beaucoup plus tard, un échange de prisonniers, et d'un coup on a trouvé qu'en fait il était vraiment vivant, il avait été soigné. Ouais, vous imaginez bien, donc, euh, on a des règles selon la lacha à partir de quand on se fonde, très bien, on établit ça ne suffit pas d'être sûr à 80% qu'il est mort, il faut des gdarim, il faut des définitions l'afrique qui nous permettent les gens. Là, on quitte maintenant le sujet, si je retrouve l'histoire, je vous promets que je vous la raconterai mes Peut-être que du signe de Yévamot, on trouvera quand le faire. En tout cas, je traduis pour le moment l'introduction à partir de quand peut-on témoigner. On ne peut témoigner que si on voit le visage avec le nez. Même s'il y a des signes distinctifs dans son corps ou dans ses objets, dans, sur ses vêtements. Soit la Michelle me dit, tu veux témoigner sur quelqu'un qui est mort, tu peux pas témoigner. Tu ne peux pas témoigner sur son corps, j'ai vu, c'était le plus gros il était trop gros comme lui. Ça ne marche pas. Il était, euh, il, était euh, il avait des, des poils blancs comme lui. Il avait, des... -ce que vous Ça marche pas. Il faut nécessairement témoigner. Voir son visage, le front, les pommettes et le nez. C'est ce que la méchante me dit. Est-ce qu'il faut voir les yeux et la bouche Alors là, c'est précisé dans le Tosotchenkov. Il nous rapporte que non. Pas à peine de voir les yeux et la bouche. Même si on crevait les yeux. On n'a pas pu voir ses yeux. Il avait les yeux fermés. Peu importe. Mais on a vu en tout cas, on a reconnu son toute cette partie du visage, jusqu'à sous le nez, alors on peut témoigner, par contre, si on voit son visage, avec tout le reste du visage, mais on reconnaît pas, il n'y a plus son nez, ils ont coupé le nez avant de le tuer, on peut plus le reconnaître, on n'est pas sûr que c'est lui, on pourra pas témoigner que c'est réellement lui, peut-être c'est quelqu'un d'autre, c'est très intéressant de savoir comment se ce qu'on connaît une personne, c'est le sujet de la mission en fait. D'accord Maintenant, même s'il y a des signes dans son corps, ça veut dire que quoi, on a vu qu'il était gros comme lui, mais malgré tout le Tosotium de rapporte. S'il avait des, des signes très, très singuliers. Par exemple, il lui manquait un doigt, euh, on a reconnu sa main bizarre avec son doigt coupé. D'accord Il y a toutes sortes de situations, d'accord C'était une tâche naturelle, est-ce que oui, est-ce que non La ne rapporte que des verrues, par exemple, ça ne fait pas preuve, parce que des verrues, ça peut naître, ça peut partir, même après la mort, ça peut encore pousser. Donc là, ça ne peut plus faire office de preuve que c'était vraiment lui. Genre, si j'ai reconnu sa main avec sa grosse, son gros comme on dit son gros poireau sur sa main, sur... ça ne suffit pas. Oui, imaginez, voilà, imagine, voilà. d'accord. Maintenant, on continue. ad <muché> on ne peut témoigner sur une personne que s'il est réellement mort. Mais tant qu'il n'était pas encore mort, qu'il respirait, on ne peut pas témoigner. Même mieux que ça, la flou mais et Goyan, même si on a vu qu'ils on... Qu on... Qu l'ont tranché, on a, on a vu qu'ils étaient en train de lui trancher la tête, on a vu le couteau rentrer dans sa gorge, on n'a pas vu qu'il est mort encore. Figurez-vous qu'en réalité, le couteau, s'il si était Melouban, alors je ne sais pas c'est quoi un couteau, Melouban, ça veut dire qu'il était chaud, apparemment, je suppose que c'est ce que veut dire, dans le sens de Liboun, euh, que maintenant bah il était chaud, alors, alors c'est possible que quand on va retirer le couteau, qu'il ne va pas forcément mourir, si toutefois on ne le bouge plus, ça va se ressouder. Donc du coup, on ne pourra plus témoigner. Et demain même, de même aussi, s'il était Tsalouv, on l'a vu qu'il a été pendu, il était en train de. D'accord, sans il était euh, pendu. Ou encore on a vu une bête Théros qui est en train de le dévorer. Il est tombé dans la fosse aux lions. Les lions ils ont commencé à lui bouffer les pieds. Mais tant que selon la, il a encore. On n'a pas encore vu qu'ils ont commencé à atteindre une, un membre sur lequel il va certainement mourir. Et il y a des signes. Ne vous pas. Je vais vous montrer quelques cas, par exemple. Bien évidemment, si on commence à lui prendre, à lui manger le, le, le sur son corps, sur son cœur, peu importe. Pour le moment, imaginez qu'ils ont juste vu qu'il y a eu deux lions qui, sont, qui ont commencé à lui bouffer les pieds. Eh bien, non, on ne peut pas témoigner. De même, on ne peut témoigner sur une personne que si on est dans les trois premiers jours de sa mort. Parce que si c'est après, il commence à pourrir, à se désintégrer, à se défigurer, on ne peut plus le reconnaître, même si c'était persuadé que celui plus, c'était quelqu'un d'autre qui avait, on en se défigurant, il a commencé à prendre la même forme que lui. Ça c'est le premier avis de la Mishnah. Mais sur ça, on a Rabbi Yuda Ben Bava, Omer Yuda Ben Bava qui nous dit non, il n'y a pas de règle. Parce que qu la dame, pas tous les hommes, de l'Okolamako, mais pas tous les endroits, de l'okolashot, pas toutes les heures, chaline, pas tous les le moments et les personnes sont équivalentes. Des fois il fait très chaud, on peut, le corps il peut pourrir en une journée, des fois il fait froid, et puis il peut après une semaine être reconnaissable encore une fois. Donc du coup tu ne peux pas me fixer de généralité, et à chaque fois, il faudra vérifier. À notre époque, en général, de toute façon, je suppose, je ne connais pas dans la raha comment reconnu, mais j'imagine que le Zioui, enfin, comment tu dis, de la reconnaissance par les génétiques, je pense que ça fait office de très grande preuve. Je n'ai pas vu dans les chiffres de la Hara moderne, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est. On va, on va, ça va rentrer dans le cadre de ce qui était précisé en fait, en haut, ce qu'on appelait Simon Mouvac, un signe super distinctif. Si on, on prouve que chacun, on n'a pas de personnes qui ont les mêmes, les mêmes chromosomes, ou je ne sais pas comment est-ce qu'ils. Donc, quand il vérifie l'ADN, la, comment est-ce qu'il vérifie exactement Qu'est-ce qu'il cherche Qu'est-ce qu'il vérifie Alors dans ce cas-là, ça fera preuve de Simon Bouvak, effectivement. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatslacha.